Très peu contrôlé. C'est vrai qu'il y a une espèce de le bol d'être traité euh, comme des chiens. On est déjà escanté partout. À partir de 55 ans, la plupart sont maladie parce qu'ils sont cassés partout. Dans ces conditions-là, c'est travailler jusqu'à notre mort. on ne peut pas se résoudre à ce niveau de mortalité en France. Encore une fois, c'est une exception européenne et la France se caractérise par l'insuffisance de ces mesures de prévention. Pourquoi Parce qu'on soumet toujours le travail à des objectifs de rentabilité de court terme. Le travail, ça n'est pas que ça. Le travail, c'est faire primer le travail bien fait et protéger celles et ceux qui travaillent.